Vous voulez sécuriser votre maison avec une caméra et par la même occasion vous cherchez à remplacer ou ajouter un point de lumière extérieur. J'ai peut-être ce qu'il vous faut avec mon test complet de la caméra Thomson Rayta 100. Je l'ai installée chez moi et je l'ai testée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Elle est prête pour sécuriser ma maison pendant mes vacances. C'est parti, voici le test Commençons rapidement par déballer cette Reta 100 afin de voir un petit peu le contenu de la boîte. Hop. On va voir notre petit manuel d'utilisation, la petite notice qui va à la fois nous expliquer comment installer cette caméra et à la fois comment l'initialiser. On le verra après, de toute façon, je vous en parlerai rapidement. Et hop, on tombe nez à nez avec la caméra. Qui est vraiment très jolie. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment jolie. On aperçoit directement les différentes parties de cette caméra, mais on va en parler juste après dans le design. Et là, on trouve aussi les petits accessoires d'installation, comme les petites chevilles, ou encore même... Un petit adhésif regardons maintenant rapidement le design avec les différentes parties de cette caméra on va voir sur la partie supérieure la partie lumière cet éclairage avant et arrière qui va permettre un éclairage d'ensemble hein. on le verra bien entendu de nuit ce que ça donne ici la petite partie détection et là bien entendu la petite partie caméra motorisée à l'arrière on retrouve bien entendu le boîtier de cette caméra hein, qu'on va devoir enlever installé pour après reconnecter la caméra. Cette caméra va être parfaite pour remplacer un spot ou une lumière extérieure moi personnellement, j'ai un spot qui ne marche plus au-dessus de ma porte de garage. Je vais donc remplacer ce spot par cette caméra, ce qui me permettra du coup de récupérer une lumière et d'avoir aussi une petite surveillance en temps réel. Vous l'aurez compris, il nous faudra bien entendu la connecter sur l'électricité et le tour est joué. Voilà pour le petit déballage. Maintenant, on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques et après, on va voir son utilisation sur le terrain après l'installation, bien entendu. Quels sont les points caractéristiques d'un petit peu de différenciation par rapport à la concurrence sur cette caméra Moi ce que je trouve fabuleux, hein, sur le papier, on va voir ce que ça donne sur le terrain, c'est le niveau de l'éclairage. On a déjà cette partie d'éclairage qui va éclairer à 360 et en plus de ça, on a ici deux petites LED puissantes qui vont éclairer vers le bas. On verra ensemble que la lampe peut se piloter via l'application, mais c'est vraiment inédit, c'est la première fois que je vois ça sur une caméra. Là ici aussi, quelque chose d'assez sympa, c'est que la caméra n'est pas fixe, vous allez pouvoir avoir cette petite rotation. Cette rotation va pouvoir être faite manuellement, mais aussi cet objectif motorisé va pouvoir suivre la personne après la détection. Ce qui va vous permettre de voir à peu près si une personne s'introduit quelque part ou va de, je ne sais pas, de votre voiture à votre porte d'entrée, vous allez pouvoir la suivre le prix public conseillé pour cette caméra est de 199,99 euros elle fournit l'image en 1080p et dispose d'une vision nocturne performante en plus de ça les vidéos peuvent être consultées directement sur le smartphone et peuvent être aussi enregistrées sur une carte micro sd ce qui est un plus elle aura aussi une partie d'intelligence artificielle qui va pouvoir détecter un humain par exemple bref voilà les gros points forts de cette caméra au niveau des caractéristiques techniques maintenant regarde ce que ça donne sur le terrain bien entendu avant je l'installe je l'utilise pendant plusieurs jours pour plusieurs semaines et on revient là dans quelques secondes avec mon retour d'expérience c'est parti Parlons maintenant de mon retour d'expérience de cette caméra sur le terrain, j'ai bien entendu installé cette caméra que j'ai reliée à l'électricité. L'installation fut assez simple. Hein. Il a fallu simplement faire quatre petits trous, mettre le socle au mur, relier à l'électricité et le tour est joué. Maintenant, on va parler de la caméra. Cette caméra est vraiment assez originale et performante. Avant de vous montrer tout ce que l'on peut faire avec l'application, on va voir en image un petit peu les fonctionnalités phares de cette caméra. Car oui, je vous le rappelle, c'est une caméra motorisée. On va du coup voir la partie basse, le petit de la caméra se déplacer, tourner, pivoter en fonction de ce que l'on veut regarder ou en fonction des paramètres qu'on a mis dans l'application. C'est une des parties qui m'intéresse le plus c'est de pouvoir orienter la caméra à l'aide de son téléphone. La deuxième partie qui était vraiment sympa et que je vous montre en image aussi c'est l'éclairage. L'éclairage je vous rappelle en 360 degrés qui va remplacer complètement un spot. Maintenant parlons un petit peu de l'application. Lorsqu'on va aller sur l'application At Home Security de Thomson, on va pouvoir du coup avoir directement mes périphériques. Lorsque je vais cliquer du coup sur mon périphérique, là on est sur ma caméra, je vais avoir la possibilité de faire différentes choses avec cette caméra. Je vais avoir différents boutons à côté de l'écran ou en bas du téléphone. Les boutons en bas du téléphone vont me permettre de lire euh, ce qui a été enregistré par la caméra. L'autre ça va me permettre de parler celui-là va me permettre de diriger la caméra. Regardez là je la dirige et lorsque je la dirige comme ça bien entendu ça se dirige en vrai. Et ici on aura la possibilité de gérer Soit de manière automatique l'éclairage et la sirène d'alarme Soit bien entendu de les activer manuellement Ensuite on va retrouver en bas là, de l'écran où on voit la caméra La possibilité de couper le son, la possibilité de prendre une photo La possibilité d'enregistrer, vous voyez, une petite séquence vidéo La possibilité de mettre en HD, en auto ou en SD Et la possibilité en gros de régler si on veut plusieurs caméras ou non Bien entendu vous allez pouvoir aussi agrandir là, hop, la caméra pour pouvoir avoir une meilleure vision en haut à droite vous allez trouver les réglages les réglages qui vont vous permettre de gérer bah, le, le contrôle du périphérique il faut par exemple formater la carte SD que je viens de mettre dedans une fois formaté elle va garder les éléments de détection vous allez voir enfin les enregistrements qui auront été faits. vous allez pouvoir aller avoir différents types d'enregistrements on va le voir juste après mais voilà, dans les paramètres, vous allez pouvoir gérer si vous voulez avoir des notifications push sur votre téléphone. Là, sur la réglage d'alarme, vous allez pouvoir régler si vous voulez que la caméra enregistre et vous envoie une alerte lorsqu'il y a un mouvement ou lorsqu'il y a une silhouette. Là, la différence, c'est que si vous prenez l'option détection de silhouette, vous allez pouvoir activer par exemple le suivi automatique qui va orienter la caméra en fonction de la silhouette, donc qui va suivre. Directement une personne. Vous allez pouvoir aussi régler la sensibilité, vous allez pouvoir régler la flash, la sirène si vous voulez que ça sonne, etc. etc. Ensuite, dans Programme vidéo, c'est là où vous allez pouvoir aussi gérer les différents modes d'enregistrement. Est-ce que vous voulez que ça enregistre 24 heures sur 24 ou vous voulez que ça enregistre juste sur la détection Vous avez juste à installer votre petite carte micro SD sur la caméra. Je vous montre où elle s'installe. C'est de façon assez sécurisée. On a ce petit port micro SD qui va vous permettre du coup de stocker tout ça. Vous pouvez aussi gérer. Un enregistrement par exemple que la nuit ou sur une période où vous n'êtes pas chez vous pour finir vous allez pouvoir aussi régler le mode téléphone mode voix, modifier le nom de la lampe etc etc voilà pour ce qui est de la prise en main de cette caméra du côté du téléphone est ce que ça donne en vrai c'est vraiment une caméra sympa design et qui a des fonctionnalités que la plupart recherchent maintenant on va parler du coup des points positifs et des points négatifs Premier point positif de cette Reita 100, pour moi, c'est son design. On va pas se mentir, elle est très belle. Elle ressemble à un spot de lumière, un petit peu design. En pleine nuit, on ne croirait même pas qu'il y a une caméra. Deuxième point positif, ça va être bien entendu ses fonctionnalités. La possibilité d'avoir ce petit œil motorisé qui va permettre de suivre les individus qui sont détectés, pour moi, c'est un grand plus. Sans parler de son éclairage qui a tout pour remplacer un spot existant troisième point positif pour moi c'est son rapport qualité prix à 199 euros cette caméra surpasse quand même tout ce que j'ai vu chez les concurrents qu'en est-il des points négatifs maintenant mon premier point négatif que je vois c'est plus un axe d'amélioration pour l'instant il n'y a pas d'option cloud pour le stockage des données de la caméra pour le stockage de euh, voilà des enregistrements etc etc pour avoir tout ça tout le temps c'est un petit peu dommage de laisser simplement le choix d'une carte sd après c'est toujours plus pratique et souvent les options cloud cloud coûte un petit peu plus cher. Mais bon, ça pourrait être une piste sur une nouvelle fonctionnalité. Deuxième point négatif aussi, ça va être un petit peu l'apparence de l'application. L'application est super complète, mais voilà, j'aurais aimé personnellement avoir des petits boutons un petit peu plus, voilà, 2022, quelque chose d'un peu plus harmonieux, parce que le fond y est, il faudrait juste un petit peu plus de forme. Au-delà de ça, je n'ai pas trouvé vraiment de point négatif parce que cette caméra remplit totalement la fonction pour laquelle on l'achèterait, c'est-à-dire à la fois sécuriser notre maison et à la fois éclairer un endroit devant chez nous, l'arrière de chez nous, peu importe. Voilà les amis pour mon test complet de la Reita 100 de chez Thomson. Si vous avez des questions, bien entendu, posez-les en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vie high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.